Bonjour, moi c'est Arthur, expert chez Société Générale Assurance. Aujourd'hui dans Parlons Assurance, je vais vous expliquer en quoi notre complémentaire santé est au service de votre santé. Elle vous permet d'être mieux remboursé et mieux accompagné en cas de pépin. Car vous l'aurez remarqué, la sécurité sociale ne rembourse pas tout. Les dépassements d'honoraires et certains frais dentaires ou d'optique sont alors à votre charge. Avec nos quatre formules, vous pouvez choisir la couverture santé qui correspond exactement à vos besoins et à votre budget. Pas de mauvaise surprise côté prix. Vous souhaitez une prise en charge des principaux risques quotidiens ou qui couvre la plupart des dépassements d'honoraires Choisissez la formule qui vous convient le mieux. Et si votre situation évolue, vous pouvez nous solliciter pour modifier vos garanties. Une fois adhérent, vous avez le droit à de nombreux avantages. Premièrement, vous n'avancez pas vos frais de santé si vous passez par notre réseau de professionnels de santé partenaires affiliés et vous accédez à des équipements en optique et aide auditive de qualité à des tarifs négociés. Comment trouver nos partenaires Facile. Ils sont géolocalisés sur votre application dédiée santé ou votre espace client. Via notre application, vous êtes remboursé ultra rapidement. Il vous suffit de prendre vos factures en photo et de nous les envoyer. Vous pouvez aussi suivre vos remboursements en temps réel et retrouvez votre carte tiers payant, à tout moment. Vous ne pouvez pas vous déplacer Consultez de chez vous. Des médecins généralistes et des spécialistes vous conseillent, effectuent des diagnostics et prescrivent vos médicaments à distance. Vous pouvez appeler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et autant de fois que nécessaire. Vous êtes hospitalisé ou immobilisé chez vous Nous mettons à votre disposition de nombreux services d'assistance pour vous accompagner au quotidien. Bénéficiez par exemple d'une aide ménagère ou d'une auxiliaire de vie, d'une garde d'enfants, d'une garde d'animaux, d'une livraison de médicaments, etc. Et pour adhérer, rien de plus simple. Choisissez le niveau de remboursement adapté à vos besoins et dès votre adhésion, notre complémentaire santé prend en charge vos dépenses de santé. Ce contrat vous couvre vous, mais il peut aussi protéger toute votre famille et sans questionnaire médical à remplir. Pour en profiter, rendez-vous en agence ou faites-vous rappeler pour souscrire en quelques minutes. Il vous reste des questions, contactez nos conseillers bancaires.